Hello les potes, j'espère que vous allez bien Bienvenue pour ce jour 3 ou 4 Je sais plus vraiment, de ce bout de camp Aujourd'hui, on est lundi On va sortir les gars, on va pas rester que dans l'appartement Pourquoi Parce qu'il faut qu'on fasse des courses Déjà premièrement, ce serait bien pour remplir un petit peu le flicot et Deuxièmement parce qu'à titre personnel Il faut que je fasse ma procuration pour que mon père Aille voter à ma place pour les élections du 10 avril Parce que je l'ai pas fait avant et j'ai totalement oublié et Du coup faut que je la fasse maintenant Voilà, je sais, super, on passe à très bon moment En tout cas, euh, je vous m'accompagnez pour cette procuration Bien évidemment je prendrai pas la caméra au sein de la Gendarmerie Nationale Pour éviter toute peine de prison éventuelle On va éviter déjà de se faire gauler Bon allez on est parti on va aller faire les courses et en même temps, faire notre procuration. Je viens juste de trouver ce petit boulon. Je viens de trouver ce petit boulon là par terre. En toute honnêteté, j'espère que ça appartient pas à un setup d'un d'entre nous. Parce que euh, sinon, c'est chaud. On va avoir des trucs qui vont nous tomber dessus. <rire> ça, c'est ce que j'appelle du beau temps. C'est bien, les Lyonnais. Enfin, on a attendu longtemps avant d'avoir du soleil. Hein. T'as trop la raille Ouais Ça fait plaisir, en tout cas. En plus, il fait pas trop chaud et il fait pas trop froid non plus. Alors, il y a une petite brise. C'est pas mal. On rentre dans la voiture. On va tout de suite au commissariat. Et en plus, coup de chance, le commissariat est juste à côté d'un Lidl. Lidl, magasin préféré des Français. Je sais pas si Préféré défenser. En toute honnêteté, je suis bien content d'avoir passé mon permis à Metz. Hein. Parce que vraiment, je trouve que rouler à Lyon, c'est horrible. Toutes les routes, elles s'entrelacent, t'as des sens interdits partout, t'as pas le droit de tourner à droite et à gauche, t'es obligé de suivre des lignes droites, c'est horrible, c'est infâme. Tu fais une erreur, t'en as pour 15 minutes pour retourner là où t'étais. C'est incroyable. Allez-y, madame, traversez. De rien. Elle m'a fait un sourire. Let's go, j'ai une touche. En plus, comme il fait grave beau, tous les gens sont sortis. C'est terrible, vraiment. Euh, voiture. Ok, tout va bien. Vélo. On l'évite. Ça n'empêche d'aller faire des courses à midi, c'était peut-être pas la meilleure idée. Hein. Bon, normalement, je suis arrivé au Lidl. Pas sûr. Oh, c'est un Super U. C'est pas un Lidl. Ah, si, si. Il y a un Lidl et un Super U au même endroit. Let's go, on est garé. Bien évidemment, mesdames et messieurs. Oula. Avant de faire vos courses, n'oubliez pas de prendre un caddie. Pour ça, il faut des pièces de caddie. Ok, c'est bon, j'ai une pièce d'un euro. Ouais, bah ouais, un c'est pas que du training. C'est aussi des moments... Où il faut savoir faire preuve de maturité On va pas pouvoir commander Uber Eats toute la semaine Non pas parce qu'on en a pas envie Mais surtout parce qu'au bout d'un moment ça coûte cher C'est toujours le bon moment pour passer un petit message de prévention Si vous commandez régulièrement sur Uber Eats Faites attention à vos porte monnaie merci à tous En plus on a fait des... enfin j'ai J'ai j'ai fait des courses de gros ports. On est bon J'ai oublié ma caméra Premier degré vous devriez voir la tête de Rémi il a pas envie d'être là, hein, je rigole zéro. Il y a 5 minutes, hein. <rire> Je les ai réveillés pour m'aider à toucher et décharger parce que j'avais la flemme de faire les allers-retours. D'ailleurs, programme aujourd'hui Programme Oui, euh, en envolé et Adjo Hamper envolé, on est oublié. Pourquoi en fait, tu, tu te caches T'as raison, t'as une tête de cul, assume là, c'est bon. Mais non, mais bleu oh, Attends, okay. mais t'es frais, toi, tu t'es bleu il y a combien de temps Il y a 2 minutes. J'arrive dans, dans sa chambre ce matin, tu vois. Et je lui dis, euh, t'es où Il se fait, ouais, quoi J'ai eu pas un micro-sèche, là, le temps de monter. Okay. Il faut savoir que Drago fait des micro-siestes euh, bon. euh, à chaque chargement de gauche. Voilà. Mm -hmm. Même dans les chargements de Portal rings il fait des micro-siestes euh, genre comme ça Est-ce que c'est pas parce que juste t'es mort, genre fatigué, genre éclaté <rire> <rire> je trouve ça, Tu re broken tu vois, je trouve ça juste trop fort C'est un peu dommage coup avec ton coude, tu regardes un peu tu vois, genre, normalement quand t'es en avance que tu gères bien ton, tout ce que t'as fait là Tu peux pas des scouts en même temps on essaie de pas regarder parce que des fois il passe à côté des moutons et il est Je reviens parce qu'en gros là ils vont plus avoir de moutons et du coup ils vont être à FK Du coup je reviens pour donner un mouton <rire> <Je> T'as <'ai rire> un, un, un rêve avec toi mec T'as rêvé, rêvé de moi T'as rêvé de moi Ok vas-y dis moi J'étais en train de dormir Ouais Tu rentres dans ma chambre Moi ouais ok et Tu regardes vraiment si tu des Tu crois que je dors Et du coup tu rentres dans ma chambre Tu te mets à côté de moi Pas dans le lit hein Debout à côté de moi Tu prends une seringue Tu me piques ici genre Et tu m'anesthésies et genre après tu me découpes comme ça la joue Et après je me suis réveillé Tu t'en souviens Ouais bah oui parce que en fait, du coup je me suis réveillé Je me fais oh putain je suis en train de faire un cauchemar et boum non, non si tu t'en souviens c'est que je me suis loupé Quoi Hein Ah ouais non mais c'est un cauchemar Oui non mais oui C'est pas arrivé vraiment genre. Non Non non non non bah non Bah genre ouais. Bizarre hein, genre Ouais <rire> Fais attention hein <rire> Il, il t'arrête c'est quoi son cauchemar là enfin, Je fais, fais un bon ski à partir du moment où c'est de la merde. Je vais faire ma gueule. Hein. Je me tais. Hein. Faut aussi le faire ça Mais je suis là Je suis là les gars Je suis là Je suis là Vas-y <rire> J'aime trop, j'adore, j'adore okay, Quoi Quoi pas de sel. Non, pas de sel, pas de sel Voilà oh c'est l'info pourquoi il s'ouvre pas le Bon les frérots, c'est la fin de ce troisième jour de bootcamp. J'espère euh, que ce stream vous aura plu en tout cas. Euh, Aujourd'hui, on a fait pas mal de choses dans ce vlog en vérité. J'espère que les vlogs vous font toujours autant plaisir, j'ai beaucoup de bons retours vis-à-vis de ça. En termes de vues, c'est vrai que ça fait pas autant de vues qu'à LG, mais par contre, euh, ceux qui les voient en général disent que ça change bien, et que en tout cas, ça fait vraiment du bien sur ma chaîne. Donc en vrai, euh, moi je suis plutôt content, ça me fait kiffer, et ça vous fait kiffer, donc c'est le mieux en vrai. Euh, on se donne rendez-vous les petits potes, euh, tout de suite pour le confessionnal. Euh, surtout qu'aujourd'hui on a pas mal de choses à dire, ouais. Regardez-le. Oh, il m'a embrassé. En tout cas on a des choses à manger et ça c'est cool. Bisco. Le cyclette mmh. Hein mmh. Le cyclete Bootcamp Oh je suis noir T'es quoi mec Feu Ah, ah. Oh, il m'a éclaté la jambe Ah des fois t'es éclaté le fiac Non mais mec mec mec mec mec mec Non c'est bizarre que... Ouch Ah pire que moi Je sais pas ce qu'il faut. C'est une mise en scène. Ils m'ont oui. Les gars! Oh. oh! mec! Allez, <rire> pour les trains là. Hein. Non mais. Fatou, enfin, ça va? T'es où? Oh mec! Wesh! Oh. Mec, il m'a tapé. Ah ouais? Ah, je suis sûr, il m'a tapé mec. Okay. Bah, mec. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Non, je m'étends la jambe, j'ai mal. Mais mec, vous me respectez pas du tout. <rire> Attends, regarde, regarde. Je vais tourner la caméra, mais y'a un mec bizarre qui me regarde. Mon frère Andor là. <rire> je crois que c'est. Oh! Par la chasse, par la chasse. Hein? Chasse-le. Par dans la chasse, ok? Chasse-le. Non, mais non, non, non j'ai pas la... la chasse, par la chasse. Oh non, mais frérot, mais. Oh, mais ça pue! <rire> Oh non je dors enfin tout abuse, hein ouais, a... C'est un combo de Drago et moi Mais vous êtes là ensemble Oui Allez c'est 4 boucamps Je vais raconter que tu es plus du fiac mec Je sais pas non, est lui qui est allé avant. Je vais dire que t'as trop du cul pourri Les gars je... Les gars vous êtes enfermés ensemble Les amis Les amis vous êtes ensemble dans la salle de bain Moi aussi j'ai envie de prendre ma douche avec vous Ah il y a eu un rôle là non J'entends des bruits bizarres, mais... Oh Les gars Les amis, pourquoi moi aussi j'ai pas le droit de faire... Si tu ouvres pas la porte à 3, t'as perdu. 1, 2, 3. Mais il faisait noir Secret Bootcamp. Faut qu'on parte sérieusement de l'ambiance générale du Bootcamp aujourd'hui. En toute honnêteté, tout je pense que. On est actuellement en train de vivre un jour sombre. Le training s'est bien passé aujourd'hui, mais c'est vrai que je sens que tout le monde est un peu sur les nerfs. <rire> Nickel, quoi mais tu fais quoi Mais tu fais quoi Eh les gars, vraiment, franchement, franchement, je mens pas, je, je, il est trop bizarre. Tu fais quoi mec C'est ma chambre quoi de base C'est quoi, c'est un prank Enfin, c'est ma femme, tu sais c'est à moi. J'ai opté pour une stratégie, une stratégie où, en fait où j'essaye, j'essaye un peu de voilà d'être un petit peu différent de mes mates, comme ça ils vont croire en fait que euh, j'ai des problèmes, ce genre de choses, que je fais des trucs bizarres, alors que non, Donc, très clairement je suis le plus intelligent, je suis un peu le cerveau de ce trio. Bichard on a un problème, il se prend pour une armoire. Le drago t'es pas une armoire Mais <rire> c'est vrai, Est-ce que je peux ouvrir la. Non. <rire> tu n'es pas une armoire? Non, c'est vrai! T'es un homme? Ouais! T'es dragon? Un grand homme! Bah, 1m70. Il est roi des pirates! <rire> il chelou, votre patin! J'ai l'impression qu'il y croit bien vraiment! En fait, cette stratégie, du coup, a pour but. A pas spécialement de but, mais euh... mais ça marche bien! en tout cas il le pense vraiment, et ça, c'est cool! Il y a une tension qui s'installe entre les joueurs. Euh... Tension sexuelle, c'est incroyable. Je pense qu'on a tous envie de se sauter dessus. Mais personne n'ose parler en premier. Mec, en fait, le concept du Secret Bootcamp, c'est que quand t'es là... Bah je peux pas, c'est pas anonyme quoi. En fait, le concept de Secret Bootcamp, c'est que dans Secret, il y a Bootcamp... Allez, y a on y va Et du coup, bah, en fait, quand bon t'es là... On y va ouais, mais quand t'es là, du coup... On pas y pas. va Ok, bon, il me braque. Quoi Hmm? Tu C'est c'est le nom en fait. Secret, c'est secret. Okay. En, en, en anglais, English. Non mais mec, t'es pas énorme encore. Sinon, euh, bon, le niveau continue d'augmenter. On s'entend bien, on y va. Euh, le stress commence à monter. On arrive, on approche de la lande. Euh, on va tout péter, on espère. On espère parce que bon. Ça va être compliqué mais on essaiera de faire au mieux. Et, euh, et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi. En espérant que mes mates ne m'emmènent pas à l'hôpital d'ici peu parce que... En vrai, ça va très bien. C'est eux qui sont un peu... Euh, plus les jours passent et plus le niveau de, de training euh, augmente. Euh, même sur la durée et je pense que Drago je suspecte le fait qu'il, euh, que sa santé mentale diminue au fil des heures de training euh, pour preuve tout à l'heure il se prenait pour une armoire par exemple je sais pas et je sais pas trop quoi en penser euh, sinon bichard je sais pas je trouve un peu étrange j'ai l'impression qu'il a des trucs à me dire mais qu'il ose pas me dire je sais pas donc trop quoi en faire mais en fait mec quand tu fais du bruit je tente au niveau de, du training général, euh, je pense que la composition se passe plutôt bien pour le moment. Nos joueurs qui sont solides sur le terrain, on a nos ailiers qui sont toujours présents. Les occasions sont pas toujours concrétisées, mais je pense que au vu du nombre de ballons qu'on arrive à mettre dans la surface, on va pouvoir peut-être éventuellement marquer un but. Il faut qu'on arrive au moins à aller en quart de finale de cette Coupe du Monde. Ah merde, merde je me suis trompé de. de, de trucs. Hein. Non, sinon, plus sérieusement, on est solides sur nos appuis. Hein. Un peu d'appréhension pour la LAN, je pense que ça va le faire. J'espère qu'on va avoir de la chance sur les poules, parce que le tirage va avoir beaucoup de chance aussi, même en termes de focus. J'espère qu'on va avoir de la chance dans tout ça, et qu'on va réussir à se filer en car c'est vraiment le strict minimum, je pense. Sinon ce serait une déception en tout cas pour ma part. Euh, je me suis vraiment vraiment beaucoup buté sur les jeux, donc euh, je pense qu'en termes de training personnel et de performance personnelle je suis assez content, je suis assez heureux de moi. Euh, mon équipe aussi on aura bien rigolé, le bootcamp en général aurait été une expérience de fou furieux, donc en vrai aucun recueil à avoir là-dessus. Non plus sérieusement, je me sens encore en dessous de mon équipe, j'ai beaucoup de choses à, à rattraper par rapport à eux, on sent qu'il y a eu plus de temps. Et qui sont peut-être tout simplement meilleurs que moi aussi faut le dire. Et du coup j'essaie de tout faire pendant cette dernière semaine pour essayer de rattraper mon retard. Malheureusement j'ai encore des cours à côté, même si je vous vlog pas tout le temps. Il y a des moments où je travaille. Il faut, il faut que je rattrape, que je commence à rattraper mes cours, que je suis en train de louper petit à petit pour la Dylan. Mais voilà, c'est bon. C'est cool, c'est rigolo. C'est du bien. Ou pas rien à dire moi. Ou pas rien à dire, vous regardez la vidéo, là, abonnez-vous un petit peu là. Voilà voilà, euh, on se reverra quand même dans les vlogs. Euh, Peut-être qu'on se reverra du coup pour un autre secret de camp. Mais voilà, maintenant on va continuer à taffer. Euh, je vous aime, ça te fait à tout. Ciao. Allo LISTICLUS Oh il est bizarre le Salut coup... à tous, c'est Gichard Putain, Ouh là, tiens, là Mais ça prend pas longtemps en tout. Bien mec on fait un truc genre on se met tout nu et tout. On ça peut, peut se tu... mettre tout nu ou pas Bichard Si Bunkette flou tu il a dit Oui. On s'en fout qu'il foute. Mais toi t'as vraiment un problème avec les, les, les, les plans prêts. -pr non. Si Dis-moi ton ressenti sur la Davane. Oui. En fait je demande qu'est-ce que je vais porter ce soir. Mais c'est à moi. C'est à moi les gars. Non ça c'est à moi. Bah toujours, c'est à moi. Bah, je vais te porter. Oh mec, tu m'as défoncé. <rire> Elle m'a dit la même chose hier. C'est moi ouais. ou il a bloqué la porte Alors mec, il est vraiment le mec le plus con de France. La porte s'ouvre dans l'autre sens